Euh, à la géologie, mais aussi à la chimie, dans le sens où on utilise donc les propriétés chimiques des éléments dans les eaux, les rivières, l'océan, euh, les lacs, pour comprendre euh, les processus chimiques qui contrôlent le cycle des éléments à la surface de la Terre. On va étudier les compartiments qui font ce qu'on appelle le cycle hydrologique, donc le cycle de l'eau, et on, les, nos compartiments, c'est rivière, lacs, l'océan dans une petite partie. En fait, notre discipline est à, est à cheval euh, sur l'étude de l'objet naturel euh, mais aussi euh, l'application de processus chimiques à la compréhension de cet objet naturel. On a un site d'étude, on va d'abord mesurer des paramètres, prendre des échantillons, ces échantillons vont être traités sur place, filtration par exemple, pour euh, éliminer certains composants ou éviter l'évolution de l'échantillon au cours du transport. Et puis une fois au laboratoire, euh, on fera des analyses avec nos différentes méthodes pour établir un modèle qui va me permettre de comprendre le fonctionnement de mon système aquatique. On a des, des études qui s'intéressent au processus, euh, vraiment à la surface des des minéraux par exemple ou des particules dans, dans les rivières ou, ou dans les sols et donc là on est à l'échelle du micron. On va aussi regarder l'évolution d'une concentration dans une colonne d'eau, dans un lac et donc là ça peut être plusieurs centaines de mètres. Certains processus par exemple qui contrôlent le pH de l'eau, c'est-à-dire l'acidité de l'eau, sont des choses très rapides, donc là on est plutôt dans, dans l'ordre de secondes, minutes, voire moins. Et puis après, il y a des, des contrôles sur des temps beaucoup plus longs, donc qui sont les, les, les grands cycles, euh, comme le cycle hydrologique, où là, c'est plusieurs jours, mois, années, voire centaines d'années. thématiques de l'équipe sont assez variées puisque euh, on couvre des échantillons, des domaines qui, qui vont du terrestre au, au marin. Donc si on prend fond, le, le, cycle, le cycle de l'eau, c'est-à-dire qu'on va prendre les rivières, les sources d'abord ou dans ces systèmes, on va essayer de regarder euh, quels sont les processus chimiques qui contrôlent. L'évolution des concentrations, par exemple, de, du CO2 du, dans l'eau, d'éléments euh, traces qui sont des marqueurs de, de l'érosion des, des continents, ou aussi euh, du fait des activités humaines, donc des polluants, essentiellement des polluants métalliques, c'est ce qui va se passer, on va dire, dans les rivières. Après, on a un. Un compartiment qui peut servir à la fois de, de zone tampon ou intermédiaire, qui sont les lacs. Et là, dans les lacs aussi, on va étudier, étudier toute la dynamique, toute la chimie euh, de ces lacs dans la colonne d'eau. Je vais vous parler un petit peu du lac Pavin, qui est un site que le laboratoire considère comme un site atelier de par sa richesse géochimique et biologique. C'est un lac de cratère, ce qu'on appelle un lac de marre, c'est-à-dire provoqué par l'explosion euh, au contact de la lave et d'une nappe d'eau infiltrée. Une explosion très violente qui a créé un cratère assez profond et qui euh, s'est re-rempli ensuite euh, d'eau, puisqu'il y avait de l'eau dans le sous-sol à cet endroit-là. Une de ces particularités qui intéresse à la fois des biologistes, des géochimistes et des physiciens, c'est le fait que euh, sur la hauteur d'eau de la colonne d'eau qui est de l'ordre de 92 mètres, on a de façon permanente les 30 derniers mètres privés d'oxygène et ce quelle que soit la période de l'année. C'est absolument exceptionnel en France et même extrêmement rare en réalité en Europe et il y a quelques exemples dans le monde de ce genre de système. La stratification de la colonne d'eau est permanente, essentiellement de par la forme euh, du lac qui est relativement creuse. On est à peu près sûr de retrouver une anoxie complète, passé 60 mètres euh, dans le lac Pavin, quelle que soit la période de l'année. Donc euh, la vie qui s'y développe est de toute autre nature que la vie dans le milieu supérieur qui lui est bien oxygénée. Dans ce compartiment bien oxygéné évidemment on va avoir du phytoplancton, du zooplancton mais aussi des poissons, mais dans le fond par contre on n'aura que des bactéries spécifiques des milieux anoxiques, et évidemment les réactions qui se passent dans ce type de milieu sont totalement différentes des réactions qui peuvent se passer dans la zone bien oxygénée. Dans ce type de milieu aquatique, les diatomées sont un élément essentiel du phytoplancton et finissent par sédimenter et atteindre le fond. C'est un recyclage de la matière organique qui est opéré dans ces conditions. Et euh, une des étapes de la minéralisation passe par la formation de méthane, on appelle ça la méthanogenèse. Étant donné qu'il est fabriqué au fond, il va remonter vers le haut par diffusion et il va rencontrer différentes sortes de, de bactéries présentes dans la colonne d'eau. Les premières qu'il rencontre, évidemment, ce sont les bactéries qui vivent en conditions anaérobies, et il y a une part de ce méthane qui est consommée dans, dans ce compartiment et c'est justement des choses qui sont encore mal connues et qui nécessitent d'être mieux décrites pour améliorer notre compréhension du cycle du carbone. Et comme le méthane est par ailleurs un gaz qui a un fort pouvoir effet de serre, en gros c'est une vingtaine de fois supérieur au, au pouvoir d'effet de serre du gaz carbonique, cette, ces émissions potentielles de méthane par les systèmes aquatiques sont un enjeu important dans le, la composante euh, du changement climatique global. L'exutoire naturel des, des rivières, bah, c'est euh, les océans. Et donc, là aussi, il y a tout un, un domaine intéressant et important qui est, là, au fond, là, la zone côtière. Et donc, là aussi, on étudie euh, le devenir de ces éléments dans cette zone interface entre le continent et l'océan. Je vais sur euh, deux sites différents, donc euh, le Delta du Rhône et le bassin d'Arcachon, et euh, avec un appareillage spécial, bon, surtout sur le, sur le delta du Rhône, à partir d'un petit bateau, on va aller chercher à 80-100 mètres de profondeur euh, des carottes de sédiments. Alors sur ces sédiments-là, on peut faire plein plein d'analyses. Bon, moi, personnellement, je regarde, euh, je regarde les processus géochimiques, biogéochimiques qui se passent dans les sédiments, euh, pour un petit peu comprendre euh, les, les processus de minéralisation du carbone, de dégradation, et pour pouvoir parler justement du stockage du carbone sur les côtes, etc. Dans le cas du Delta du Rhône, c'est tout ce qui est drainé par la rivière et qui arrive dans ce delta, qui se dépose dans les sédiments, qui sont relargués petit à petit, parce qu'il y a des flux, des échanges entre le sédiment et l'eau de fond. Et On va récupérer donc environ 40 cm de sédiments. Une fois qu'on a récupéré les eaux qui sont à l'intérieur, on va les mettre ici aïophilisées pour enlever toute l'eau, les sécher, pour faire des analyses dessus. activité c'est une activité terrain donc on va par exemple prélever euh, des échantillons d'eau de la scène pour voir comment varie la concentration d'éléments dans la scène après on a euh, des outils qui sont euh, euh, plus euh, qui nous donnent une information différente c'est une fois qu'on a la quantité c'est pas forcément suffisant pour comprendre le devenir d'un élément il faut aussi définir toutes les formes d'un élément et aussi dire combien j'ai de chacune de ces formes ça c'est la spéciation on développe aussi toute une série de techniques où on essaye d'avoir le plus d'informations possible directement euh, sur notre terrain d'étude, parce qu'on sait souvent que si on prend un échantillon, qu'on l'emmène au laboratoire, il y a un risque d'altération de sa composition et de la forme de ses éléments. Donc après, on, on essaie aussi de développer toute un, une batterie d'outils, de, de, de capteurs qui vont permettre de mesurer ces paramètres sur place. prolifique marque le début d'une série d'observations euh, autonomes, haute résolution, euh, en automatique, dans des écosystèmes aquatiques, et ça au moyen de bouées instrumentées. Le, le projet va couvrir euh, trois sites d'études. Le premier site euh, sur, pour le, par lequel on a commencé, c'est le lac du Bourget, qui se trouve en Savoie et sur lequel est actuellement installée la bouée prototype. Voilà. C'est sur ce site qu'en juin sera déployée la première bouée euh, qui a été développée dans le cadre de ce projet et c'est une bouée qui sera une bouée profileuse, c'est-à-dire qui sera capable de faire des mesures quotidiennes depuis la surface jusqu'à 30 mètres de profondeur. Voilà. Les données seront télétransmises, donc on pourra vérifier chaque jour euh, l'état du lac et ce qui se passe dans, dans les eaux du lac. Voilà. Il y a des mesures qui sont effectuées, euh, mesures de paramètres physiques, chimiques et biologiques, et qui vise à mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes aquatiques et à essayer d'anticiper le, le développement de prolifération de microalgues et plus particulièrement là, des cyanobactéries qui se développent dans le lac du Bourget. Donc des cyanobactéries toxiques qui posent un certain nombre de problèmes en termes de gestion euh, d'usage de l'eau. Donc l'intérêt va être de comparer euh, les activités photosynthétiques, donc la production d'oxygène, l'utilisation de, de CO2, pour euh, construire de la matière organique. Et donc là, dans le cas d'une collaboration, on développe des expérimentations sur des souches euh, pures de cyanobactéries pour étudier leur activité photosynthétique, respiratoire et les relations entre l'oxygène et le carbone. On a fait des, de, de très grands progrès euh, parce qu'au fond, on a eu des outils qui sont de plus en plus performants et qui nous permettent de mettre en évidence des processus qui, je pense, il y a peut-être une, une cinquantaine d'années n'étaient pas accessibles. Et donc on a une meilleure compréhension, beaucoup plus fine, des, des processus et donc du, du, du système Terre, quoi. en tout cas pour la géochimie euh, des eaux. De nombreux de nos sujets traitent de problèmes environnementaux, donc c'est vrai qu'on a aussi une volonté de fournir de la connaissance pour que d'autres personnes après nous puissent utiliser cette connaissance pour développer des, des, des outils de, de remédiation ou de, de prévention.